On est de retour avec notre invité Marc-André Comont à CRFH 88.1 et 106.7, avec les pêcheurs normands. continue avec euh, le sujet. Oui, François Malin, euh, ça c'est la partie 2. Donc, La partie 2 se termine à ce moment-là où François Malin euh, vient, euh, vient s'installer, dans son dernier voyage en 1729. Euh, là, je vais commencer sur la partie 3 qui est, euh, sont les, les origines euh, métissées de sa épouse euh, Madeleine Larocque. J'ai terminé, la, juste avant la pause, euh, de parler de François Larocque, qui est son père. Euh, justement, cette famille métissée-là, je l'ai mentionné, euh, est issue de, du clan Kaplan. Donc, je m'attardais un peu au clan Kaplan. Euh, euh, ça a débuté euh, par euh, Guillaume Kaplan, qui est, euh, est né vers 1672 à Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans, dans le département de, de Tarn-et-Garonne, en, en, en, en Gascogne. Donc, il est un Gascon qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui sont apparentés, se trouve souvent, aux, aux Basques, mais c'est juste dans la région un peu plus euh, euh, nord-est que des Pays-Basques. Non, euh, c'est ça, nord-est. Donc, euh, lorsqu'il euh, lorsqu atteint l'âge d'à peu près 16 ans, en 1688, il décide de partir pour euh, la Nouvelle-France. Uh, il va uh, éventuellement, uh, uh, selon les, les indications dont, dont je précise dans, dans, dans mon livre, uh, uh, assurément être impliqué dans la pêche, à, à percer probablement initialement. Uh, et puis, c'est à l'époque où uh, il se passe un, un événement uh, bien connu en Nouvelle-France, c'est uh, le raid ou le siège de, de, de la ville de Québec uh, par uh, la flotte de Phipps uh, qui était partie du Massachusetts. Euh, à ce moment-là, on retrouve euh, Guillaume Caplan, il a laissé une petite trace dans euh, tout le, le, le registre d'admission de l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est-à-dire l'hôpital de Québec, euh, où il était euh, à cette période-là, exactement euh, euh, dans la période où Phipps euh, euh, faisait le siège de Québec, un siège qui s'est avéré euh, infructueux pour lui, il était obligé de plier bagages et s'en aller. Euh, L'hiver arrivait, ses, ses, ses hommes ont... Sont devenus malades. C'est l'épisode où, finalement, il y a eu la fameuse euh, euh, réplique de Frontenac qui disait Je vous répondrai par la bouche de mes canons. C'est ce fameux siège-là dont qui qui, euh, Frontenac est sorti euh, victorieux. Donc, euh, par la suite, on retrouve les premières traces qu'on retrouve de Guillaume Kaplan, c'est vers les années 1700 à travers des actes notariés. On s'aperçoit qu'il était dans, dans un, d'ailleurs, qui date de 1705, si je ne m'abuse dans lequel il dit qu'il a une famille à la Baie-des-Chaleurs, euh, qu'il euh, qui est pêcheur, et là, c'est une obligation envers un marchand de, de Québec, euh, le marchand euh, Lagarde, euh, pour plusieurs centaines euh, de, de, de livres, voire même, je pense c'est plus d'un millier, euh, pour s'acheter de ce qu'il faut pour la pêche, et ainsi de suite. Donc, on a quelques traces comme ça que Guillaume Caplan nous, euh, nous a laissées. Euh, Lui-même, euh, je vais peut-être mentionné que ses origines à, à, à Gascogne, parce qu'il y avait deux Guillaume Caplan nés à peu près un, un an, deux ans d'intervalle. Et j'ai pu, euh, avec quelques indices, euh, euh, j'ai pu déterminer que c'est probablement euh, euh, le, le couple Capella ou Cap Capella qui était plutôt Caplan à ce moment-là que, que c'est ça à l'origine de, de notre famille, avec Claire de Figuier, sa mère, euh, qui était ses parents. Euh, son père était un chanoine qui s'occupait euh, du chapitre du, de la cathédrale locale. De, de... Et puis donc, il était probablement euh, plus à l'aise. Son père, au moment où il part en mer vers la Nouvelle-France, est décédé, ça fait déjà quelques années. Il avait été, euh, à ce moment-là, sous la tutelle de son oncle. Euh, aussi un personnage important euh, euh, dans, dans, dans, dans ce coin de pays-là qui a probablement pu lui donner une très bonne éducation. D'ailleurs, on peut retrouver sa signature dans quelques documents et c'est une signature assez soignée, ce qui démontre une certaine éducation. Donc, euh, au fil des ans, euh, euh, on, on, à la vie de chaleurs, il va y avoir au moins quatre filles. Euh, un fils assurément, probablement deux. Et puis, ces fils-là ont été déterminés. Et comment est-ce que je peux... Euh, euh, euh, m'assurer que c'est vraiment, qu'il y a vraiment eu des fils, c'est que une étude, c'est des études généalogiques qui ont été faites par un, un, un, très, un généalogiste très, méticuleux, Roger Guittard, qui, euh, qui a regardé tout ce qu'il appelle les dispenses de mariage de, de, de certains descendants, des premiers descendants. Les dispenses de mariage, à ce moment-là, il était interdit de, de, de, de marier euh, une, une, une, entre autre entre deux personnes qui sont cousins au quatrième degré. Donc, on ne parle pas juste cousin, euh, mais ni deuxième cousin, ni troisième, on parle de troisième, quatrième. Degré. À ce moment-là, l'Église ne permettait pas ça et devait exiger une dispense de consanguinité. De consanguinité. Donc, euh, on peut voir à travers certains euh, euh, mariages entre des descendants des filles Kaplan et de Jean Caplan, par exemple, qui a eu des dispenses de mariage que l'on ne peut expliquer que si Jean était... Euh, le frère d'une des sœurs Caplan en particulier. Donc de cette manière-là, on peut déterminer qu'effectivement, il y avait des garçons euh, qui, qui sont issus de, du, du mariage de Guillaume Caplan avec euh, une autochtone, dont malheureusement on ne connaît pas le nom. Donc euh, les quatre sœurs vont marier euh, différents euh, pêcheurs français, dont euh, euh, euh, Marguerite Caplan vont marier François Larocque. Une autre va marier euh, Claude Delalande, qui est, euh, si vous vous rappelez, le compagnon pêcheur de François Mallet. François Mallet va, va marier une fille de, plus tard de, de, de françois Laurent. mais une troisième fille va marier euh, un françois, un Pierre Huard, qui va devenir l'ancêtre des, des familles Huard de la Gaspésie. Euh, une autre va marier une chapados, qui va devenir l'ancêtre des chapados de la Gaspésie. Eux vont avoir des filles et des garçons métisses à leur tour et ils vont marier d'autres pêcheurs français qui vont arriver. Donc, au début, on parle de clan, de noyau familial et par la suite, on commence à parler de, de clans familiaux qui vont se, se rejoindre et qui vont être euh, alimentés par d'autres euh, mariages, d'autres foyers mixtes. Et éventuellement, il y a une communauté métissée qui va émerger de tout ça. Euh, du côté des garçons, euh, c'était impossible, euh, étant donné qu'ils étaient messieurs, de, de trouver une, une fille euh, euh, canadienne à ce moment-là, parce que les, les acadiens n'étaient pas encore euh, arrivés en, en, dans la baie des Chaleurs. Il y avait beaucoup de Canadiens qui arrivaient, il y avait quelques familles euh, établies, euh, mais euh, des familles euh, établies qui étaient d'origine européenne. Euh, les pères ne permettaient pas aux filles de, de, de, de s'associer ou de, de marier. Euh, euh, Quelqu'un qui avait du, du sang métissé. Euh, donc, les garçons euh, issus de ces mariages métissés-là n'avaient d'autre choix que de trouver euh, une campagne du côté soit d'une autre fille métissée ou encore euh, de, du côté de la communauté autochtone. C'est ce que les deux, deux fils présumés de Guillaume Kaplan auraient fait et euh, c'est eux qui auraient donné, euh, qui seraient à, à l'origine des, euh, des familles Kaplan que l'on retrouve présentement. Dans la communauté, communauté euh, euh, Mi'kmaq. Euh, donc, euh, plusieurs, il est aussi connu sous le nom de Kaplan, une, une version anglaise, anglaise du, du nom de famille. Donc, par la suite, comme j'ai mentionné, euh, donc, c'est un peu euh, ça l'origine, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon livre, bien entendu, avec plus de détails, avec des tableaux généalogiques. Donc, lorsque euh, euh, François, puis là, j'aborde. Euh, euh, je vais aborder tout de suite la partie 4, euh, parce que dans la partie 3, qui est les origines euh, euh, euh, métissées, je parle beaucoup plus longuement de Guillaume Caplan et de François Larocque aussi, et des autres filles qui ont marié les différentes familles. Euh, euh, de façon à ce que dans la quatrième partie, euh, maintenant, euh, Madeleine Larocque, on connaît euh, la belle famille de François qui est la famille de François Madel et de Donc, Dans la quatrième partie que, que j'aborde présentement, là, euh, euh, là, on voit qu'on parle un peu plus, là, François est établi euh, en Gaspésie, il pêche, mais il semblerait qu'il pêche aussi, d'après ce que je peux voir, certains documents montrent euh, qu'il pourrait habiter euh, Grande-Rivière. Et à Grande-Rivière, il y a un de ses oncles par alliance qui s'appelle Michel-Olivier, lui-même aussi métissé. Euh, qui a épousé euh, une des... Euh, euh, qui, qui provient aussi du clan Kaplan, euh, donc, euh, qui est euh, la, la, en fait la femme de Michel-Olivier et la sœur euh, et, et, et, et l'oncle de son épouse, Madame Laroque, autrement dit sa belle, la belle-mère de François, Marguerite Kaplan. Une de ses sœurs euh, a marié Michel-Olivier. Michel-Olivier, on le retrouve à Grande-Rivière, euh, aussi, et il pêche avec un dénommé François Aubu, qui est un habitant pêcheur là. Euh, et puis, euh, il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, que, euh, François, que François Mallet travaille avec ces deux-là. Parce que plus tard, on va retrouver que François Aubu est le parrain de l'une de ses filles. On retrouve aussi euh, Olivier euh, euh, Michel, le... le, le, le, le son, son oncle par alliance. Donc, on peut penser que, étant donné que ces gens-là font partie de, sont à Grande Rivière, ils font partie de son environnement immédiat, qu'effectivement, il y avait plus qu'un lien familial, il y avait même un lien euh, commercial ou un lien occupationnel comme, comme pêcheur avec eux. Donc, éventuellement, c'est peut-être à travers Olivier Michel qui fait la connaissance de Madeleine Ara, qui est une jeune fille de 16 ans. Il euh, faut rappeler que François, euh, en, puis va la voilà, marier en 1742, on se rappelle que François Mallet est né en 1701, donc il a 41 ans, et son épouse, sa toute jeune épouse, a 16 ans. À cette époque-là, c'était euh, dans la, pas dans la norme, mais c'était euh, fréquent qu'il y avait cette différence d'âge-là euh, entre les époux. Donc, euh, ça ne va pas prendre énormément de temps. Euh, à l'intérieur d'un an, il va donner naissance à un premier enfant, un, un garçon, Jean Mallet. Qui, euh, qui est vraiment, euh, donc il a, nommé, il a donné le nom de son père euh, à son premier fils. C'est éventuellement Jean mallet qui va euh, devenir un des co-fondateurs de la ville de Chupaga, au Nouveau brunswick euh, où il va s'installer dans les années 1780, euh, en 1791, plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais aborder plus tard dans, dans mon deuxième livre, que je suis en train d'écrire, d'ailleurs. Donc, euh, il va aussi avoir une autre fille que j'ai mentionnée, dont François du avec lequel il pêche probablement, va être le, le parrain Marie. Elle, malheureusement, comme avec son père, euh, en 1752, qui est une année assez fatidique pour la famille Mallet, François Mallet va euh, décéder euh, par noyade juste à l'entrée du, euh, du de la rivière, de la grande rivière euh, en Gaspésie. C'est un endroit assez euh, pas facile à naviguer. On parle ici euh, de, il y a, il y a, avec les marées, il y a des courants qui rentrent et qui sortent. Il y a des gros rochers à l'entrée, des accueils qu'il faut éviter. Finalement, euh, il est arrivé ce qui devait arriver. Lui et son, euh, un, euh, son compagnon pêcheur, euh, et ses deux autres compagnons pêcheurs à l'intérieur de l'île Chaloupe, parce qu'il faut dire que pour des habitants pêcheurs à ce moment-là, ils étaient à peu près, ils étaient trois par chaleur. Euh Il y avait euh, le maître de chaloupe qui était, qui est lui qui décidait habituellement où aller sur les bancs de pêche ou à pêcher. On avait aussi l'arémier le, le, euh, le, le, qui était à l'avant, ou plutôt le beaux qui était à l'avant, qui lui jetait l'encre, qui aussi s'occupait d'arriver, de, de diriger le, le, la chaloupe au retour, chargée de morue vers l'échafaud, qui est le genre de quai où on débarquait la morue. Et dans le milieu, il y avait l'arémier, le plus jeune habituellement des trois, qui lui organisait la morue, balançait le, la morue, pêchait dans le bateau, voiture, qui ne s'était pas. Donc, c'était un peu la. la... Comment les tâches étaient divisées à l'intérieur d'une chaloupe? Lorsque cette chaloupe-là est arrivée éventuellement à l'entrée du Havre de Grande-Rivière, on ne connaît pas ce qui s'est passé, mais les trois ont péri. Euh, parmi eux, Louis Le Neveu, dont j'avais mentionné, qui était son grand ami euh, depuis plusieurs saisons euh, sur les pêches, ses amis qui avait fait sur les bateaux. Et, il était toujours là à Grande-Rivière euh, et il va périr avec lui. Là, on est en 1752. Euh, sa femme a maintenant 26 ans, encore très jeune, devenue veuve. Son fils, Jean Mallet, a euh, une dizaine d'années. Euh, et Marie, en 1752, sa seule fille, va, qui, qui, qui, qui était née quelques mois avant la, le décès de son père, va décéder aussi à, à l'âge de quelques mois. Donc Marie, il devait pleurer, père son, son mari, son fils. Donc là, en Gaspésie, il faut trouver un moyen de, de subsister. Puis une jeune fille avec son fils de 10 ans. Euh, il faut qu'elle se trouve euh, vraiment un appui. Elle va pas pouvoir trouver un mari tout de suite, mais euh, probablement ce que ce que je, ce que je puis, de ce que je puis en déduire, elle aurait été euh, on la retrouve qu'elle, euh, je pense que c'est plus du côté de Port Daniel où elle est entre autres marraine euh, d'un des fils de, de son euh, de son oncle de son oncle euh, plutôt de de son, son beau-frère. Jean Chapado, Jovanis Chapado, d'origine basque, qui avait épousé aussi euh, une, une, une Laroque. Donc, euh, le fait qu'elle était à la porte Daniel et qu'il était euh, la marraine de son fils, on peut présumer que peut-être qu'elle aurait été trouver refuge chez la famille de sa sœur et, euh, et de son beau-frère. Euh, on pense qu'elle euh, va se remarier va trouver un nouveau mari en la, en la personne de Louis Duny, D-U-N-Y-S, qui, qui est l'ancêtre des Denis, -E D-E-N-I-S de la Gaspésie. Euh, et puis, euh, le mariage serait passé entre 1753 et 1756. On n'a jamais retrouvé l'acte de mariage comme tel. Mais d'après les enfants, et ainsi de suite, on peut présumer que parce qu'il y a eu des recensements par la suite où on a trouvé certains âges. Donc, on a euh, un, un, une fenêtre d'à peu près trois ans dans laquelle le remariage euh, se serait produit. Donc, au moment où ils se remarient, il euh, y a, euh, la, la, on a commencé à entendre gronder les canons entre la France et l'Angleterre. Ce n'est pas encore la guerre. Euh, euh, ça commence avec des échauffourées, des escarmouches. Ça commence, les Français euh, sont en, en Ohio, euh, puis euh, ils, ils prennent euh, possession du Fort George que les Britanniques construisaient. Euh, disant que euh, c'était un territoire qui appartenait à la France, à la Nouvelle-France. Euh, c'était le prétexte utilisé par les Français. Comme de raison, l'année suivante, les Anglais vont, euh, vont riposter. Il va y avoir la, la bataille de Jumonville qui va être suivie par la bataille du Fort Necessity euh, en Pennsylvanie. Donc euh, là, euh, ça, ça va mal. C'est toujours fait en temps de paix, là, ces batailles-là. Donc, mais ça, comme, la, la, les tensions entre la France et l'Angleterre commencent à L'année suivante, euh, il y a des, la Royal Navy envoie euh, toute sa flotte à travers le monde. Euh, Juscastr, elle, elle, elle, elle vogue dans les eaux, du, en, en, entre autres en Amérique du Nord, dans les, en Nouvelle-France, dans les eaux de, euh, de, du, du Golfe-Saint-Laurent, mais aussi partout dans les eaux de mer du monde. Puis là, il y a une première attaque qui se fait par les Britanniques. Il y a des bateaux qui se rendent euh, et dé débarquent des, euh, des soldats à fort beau séjour, qui est un bateau qui est un fort français à la limite entre l'Acadie française et l'Acadie anglaise. Je rappelle euh, les deux termes. Euh, C'est qu'au euh, terme de la, de la bataille euh, de la succession d'Espagne, euh, le traité d'Utrecht de 1713, la France avait perdu l'Acadie, euh, qui était à ce moment-là... Euh, les Anglais pensaient que c'était toute la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du, du prince édouard et même la partie, euh, la partie nord de la Gaspésie faisait partie de l'Acadie. Mais euh, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'est-ce que la France avait vraiment cédé au googling, c'était seulement la Nouvelle-Écosse euh, péninsulaire, euh, continentale. Et non pas le Cap-Breton, non pas l'île euh, qui était appelée l'île royale, non pas l'île du prince édouard qui était à ce moment-là appelée l'île Saint-Jean et le Nouveau-Brunswick. Donc, euh, les, les, les Britanniques se sont sentis floués, dans ont dit non, on a, pour nous, c'est ça. Donc, ce qui va se passer, ça a toujours resté, ça a toujours été euh, une source de litige entre les deux. Puis là, mais le fait que ça va très mal entre les deux pays, on profite pour aller euh, euh, saisir du fort beau séjour qui gardait la, qui est à qui la frontière entre le Nouveau-Brunswick, qui était l'Acadie française et l'Acadie anglaise. Ils, sont, ils, ils vont changer le nom de Fort Beau séjour à Fort, Fort Cumberland. Euh, et puis là, ben, ça, euh, ça c'était au mois de juin 1755. Et au mois de juillet, euh, le 28 juillet 1755, si ça vous sonne une cloche, ça devrait, c'est euh, le début de la déportation, la première déportation des Acadiens. Ça va être les Acadiens de Grand Prix. Je dis la, le début parce que euh, tout le monde retient 1755, mais ce n'est pas juste une date que les Acadiens ont été... Euh, déportés. Les Acadiens ont été déportés sur une période qui s'étale sur sept ans, quasiment toute la guerre de 7 de, de ans, justement. Et de, 1600, de 1755 à la dernière déportation a eu lieu en 1762. Euh, donc, après ça, on va procéder à la déportation de d'autres villages. On va utiliser le même modus operandi, les Britanniques, recueillir les gens dans une église. Mais après ça, le mot va se passer puis les, les Acadiens vont se méfier beaucoup, les rassemblements de, ordonnés par les, les Britanniques. Donc, euh, après ça, ils vont... Les, les, les Acadiens ont commencé à se sauver vers le nord, donc s'éloigner de, de, des, des Britanniques et de la, de la peur de la déportation. Au début, euh, on se rappelle que l'île du Cap-Breton, qui s'appelle l'île royale, et l'île du Prince-Édouard, qui s'appelle l'île Saint-Jean, sont encore français. Donc, il y en a certains qui vont se sauver dans ces endroits-là. Il y en a d'autres qui vont plutôt aller plus haut euh, en, en, en, au Nouveau-Brunswick, qui est encore euh, relativement française. Donc, ils vont se retrouver dans le camp d'espérance à Miramichi. Puis là, la pression, l'étau va se resserrer au fur et à mesure. Mais avant d'en arriver là, euh, donc, il y a la première déportation au mois de, du, 20, du 28 juillet 1755. Puis, euh, vers à l'automne, là euh, la Royal Navy que la, sa majesté britannique avait déployée sur toutes les mers du monde, on va voir leur vrai... Euh, leur vrai objectif, leur vraie mission, ils vont commencer à s'attaquer à tous bateaux commerciaux, à tous navires commerciaux, commercial, incluant les pêcheurs, incluant les navires de pêche. Donc, tout la, la, le golfe du Saint-Laurent, et inclus ceux, ceux qui, à ce moment-là, retournaient en France avec leur cargaison de morue séchée. Euh, au total, on parle de plus de 300 navires saisis à travers le monde, on parle de, de près de 5 à 6 000 marins. Euh, français que la, euh, les Britanniques saisissent. Parce qu'il faut dire que la, la pêche à ce moment-là aussi n'est pas simplement euh, importante pour la France pour la morue séchée qu'elle a pas, mais aussi c'est un, une, une école de matelots. Euh, parce que souvent, lorsqu'il y a une déclaration de guerre comme ça et que la, la France a besoin de matelots pour ça, ça. ça, ça sa marine, elle va, aller les, elle va aller les chercher parmi les matelots euh, des, des pêcheurs. Donc, si que maintenant, euh, elle perd tous ces matelots-là, pêcheurs, qui étaient sur les navires, elle, elle va perdre jusqu'à à ce moment-là, la, la quantité de matelots la, était, euh, que la France avait pour ses navires était de l'ordre de près de 50 000 euh, matelots. Avec 6 000, c'est près de 12, je pense que c'est 12, je oublié le calcul, je pense que c'est 15 près de 15 de, de, de, de, de tout son potentiel de matelot qui est pris. Et c'est ce que la, les Britanniques voulaient faire en faisant ça, c'est vraiment euh, euh, aff affecter au maximum euh, la capacité de la marine française. Donc, euh, la, les Britanniques étaient vraiment, euh, avaient un plan en tête lorsqu'on lorsqu voit les pions qui mettent en place sur l'échiquier avec la prise du fort beau séjour, avec la déportation des Acadiens qui, pour eux, n'ont jamais été vraiment des... des, des, des Pourtant, dans la loi, ils étaient vraiment des, des, des, euh, des, des, des, des citoyens britanniques, mais eux ne les voyaient pas de la sorte. D'ailleurs, les, les, les Acadiens n'avaient jamais eu droit de vote non plus, parce qu'à ce moment-là, les catholiques, sous le régime britannique, n'avaient pas le droit de vote, n avaient, avaient des droits vraiment réduits. Ils ne pouvaient, pouvaient pas euh, non plus posséder des armes et ainsi de suite. Donc, mais il y avait toujours des problèmes. C'est eux qui possédaient les meilleures terres en Acadie, il faut dire. Donc, eux, c'était une, une occasion. Et puis là, ils savaient que ça en allait en guerre. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment, dans leur tête à eux, euh, euh, puis ils savaient qu'ils avaient certains liens encore forts avec euh, sa majesté française, est-ce qu'ils pouvaient se permettre d'avoir cette population française-là, catholique, euh, sur leur territoire? Fait que, euh, il y a plusieurs euh, historiens qui disent que euh, c'était comme un génocide. Ce pas vraiment un autre qui dit que pas vraiment un génocide. Je n'embarque pas dans, dans cette discussion-là. C'était pas vraiment le, le sujet... Euh, euh, centrale de, de mon livre et que, que je m'attarde je, je plus à, à, à la baie des chaleurs et au franco-métis de ce côté-là. Donc, euh, de, toute, de toute façon, euh, là, euh, avec tout ce qui se passe, même après, la, surtout après l'attaque la, euh, de, de, de, des navires, euh, des morutiers français par les Anglais, on est rendu à l'automne 1755. Là, finalement, la France dit « c'est assez ». Euh, avec, après tout ça, elle demande réparation au roi d'Angleterre pour tout ça. Et le roi d'Angleterre va répondre par une, avec une déclaration de guerre officielle euh, au mois de juin 1756, au mois de mai. Bref, et et quelques, un mois ou quelques semaines plus tard, le, finalement, le roi de France va riposter avec sa propre déclaration de guerre. Donc, à partir de là, la, la, la, la, la guerre officielle est déclarée euh, entre les deux pays. Euh, ça va faire partie de ce qu'on appelle... Euh, la guerre, la guerre de sept ans. Euh, et ça va être une, guerre, une deuxième guerre intercoloniale qu'on appelle la léchelle mondiale. La première ayant été euh, sept ans passés, qui euh, s'était passée euh, en 1744-1748, ou 1740, c'est la guerre de succession d'Espagne. Bon, et, euh, à, donc ce point, là, à ce point-là, on arrive à la fin de l'émission. Ça fait que si euh, on va avoir... Euh, de la prochaine émission, on pourrait peut-être parler de ce que euh, aperçu, peut-être, très court. Oui, oui la, la dernière partie dont je vais parler, ça va être vraiment à ce moment-là la guerre euh, de Sept Ans qui met vraiment en relief parce qu'à ce moment-là, c'est à cette époque-là mais 1758, on va voir plus tard, que les Acadiens vont finalement arriver dans la, dans la baie des Chaleurs, où il y a déjà toute cette, cette population franco métisse Et la guerre de Sept Ans, et je vais en parler plus en détail, c'est là, euh, c'est durant cette période-là que les différences ethniques, euh, entre autres, et occupationnelles entre les deux euh, communautés françaises, vont vraiment être mises en relief. Donc, euh, je vais parler de tout cet aspect-là euh, pour euh, la, cette troisième et dernière partie-là de, de l'entrevue. Merci beaucoup, Marc-André, pour participer à CFH 88.1 et la question métier. Bonjour. Bonjour.